Good morning. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars. Beni Shraga Fanny Dvorah Bat Esther Nissim Ben Ahuda Shushporti Zara Bat Moshe Tzadok Shushporti Walter Israel Ben Shmuel et Dvorah Bat Kuka. Si vous souhaitez vous aider dans une prochaine tournée, n'hésitez pas à minutes éternelles. Nous étions merci de votre mot. Peri Gimel, Mishna Dale, Mishna Gimel. Aïta achat mehen asura alze isur erba. Vashnia asura alze isur erba. Asura alze, moterat neze, vashura alze, moterat neze. Vezoi shamaru. Achotak shei yevimta, ocho lezatum yichabemet. On est toujours sur le même cas de la Mishnah Aleph et la Mishnah Beth, et on continue avec la Mishnah Gimel. On va prendre... Vous avez compris comment ça va C'est c'est un petit peu le cas, la, la complexité un petit peu à expliquer et à étudier. Il faut tout simplement s'habituer à, à parler de famille, se concentrer, et ça, tout va très bien. Euh, on est toujours dans la même situation. Il y a quatre frères, Reuven, Shimon et Levi Yehuda. Et il y avait deux frères, Reuven et Shimon, qui étaient mariés à deux sœurs, qui s'appelaient Rachel et Léa. Reuven et Shimon sont décédés en même temps, ils ont fait un accident de voiture tous les deux, et on a maintenant leurs deux femmes qui se retrouvent en hiboum devant Lévi et Yehuda. En théorie, bah que chacun en prenne une et tout ira très bien. Mais par en théorie, en problématique concrète, il y a un vrai problème. Parce que si Rachel et Léa ce sont deux sœurs, le principe de base de la Mishnah était de me dire que tu sais, la femme qui attend que tu lui fasses le hiboum, c'est considéré comme ta femme. Et si c'est ta femme, sa sœur, c'est ta belle-sœur, tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec ta belle-sœur. Donc en fait, tu te retrouves avec ta deux femmes. Le gars, il a deux femmes devant lui. Qui, il a deux femmes devant lui, qui sont en théorie chacune, et il pourrait faire la misère de Il peut faire le avec personne, parce que s'il commence avec une, ben, il est en train d'avoir un rapport avec sa belle-sœur. Parce que l'autre, c'est déjà sa femme à moitié. Parce que quand elle attend de faire le hiboum, c'est sa femme à moitié. Et zika, c'est comme une chatsi ishout. La zika d'être skukalé, euh, d'être préposé, d'accord, eh bien c'est considéré comme c'est une ishout, c'est comme si c'est un lien de de, de, de mari et femme un peu. Pas complètement, mais pour plein de la faute. On parle très longuement dans les sous toute forme d'aspect de, ce, de cette problématique. C'est considéré comme sa femme un petit peu. Donc, du coup, il peut se marier avec une des deux. La Mishnah, maintenant, on continue notre nouvelle Mishnah, en compliquant un petit peu, finalement, le, la, la donnée qu'on avait eue dans la Mishnah précédente. En fait, imaginez que Rachel et Léa, avant de se marier avec Yébamot et Shimon, elles ont été mariées chacune à des maris différents. D'accord Et elles ont été mariées à des maris, ils ont eu deux filles. Bon, alors maintenant on a quatre femmes. Réhoven et Shimon, et Dina, et. Comment on l'appelait Ce que vous voulez. D'accord Et deux sœurs, et deux, deux filles. Chacune a sa fille. Rachel a sa fille, et. et, et, et, et, et, et, et, et Rachel a une fille qui s'appelle Osnat, et Léa qui a une fille qui s'appelle Dina. Maintenant, elles sont arrivées, ces quatre femmes-là, et dans la maison de Yaakov, chacun l'a trouvée pour son compte. Réhoven et Shimon, sont arrivés avec les deux mères, les deux divorcées avec les deux sœurs, deux sœurs qui étaient les deux mères. Et Lévi et Yehuda, ils sont là chacune avec les cousines, avec leurs filles de chacune, donc ces deux cousines, Lévi et Yehuda. C'est-à-dire que maintenant, lorsque Revo R... et... et Shimon décèdent, eh bien, devant chacun, et donc on va a Rachel et Léa qui vont tomber en hiboum devant Lévi et Yehuda, Lévi va dire, deux minutes, deux minutes, moi je suis déjà marié à Dina, je ne peux pas marier avec, avec Léa, mais je peux marier avec Rachel. Et Yehuda, il va dire « Oh, moi, je peux pas me marier avec Rachel, parce que je suis déjà marié à Osnat, mais je peux me marier avec Léa. » Donc il s'avère qu'en réalité, c'est parfait, on a les deux sœurs qui tombent, mais puisque il y en a, chacune, elle est préposée au Iboum, que à un d'entre eux, donc finalement, aucun entretien avec... L'autre, elle ne sera, sera pas interdite, à celle qui lui est permise, elle ne sera pas interdite à cause de « S'kukato Puisque, par exemple, on va prendre le cas de Lévi, puisqu'il se retrouve avec les deux femmes, Rachel et Léa. Et Léa, c'est sa belle mère donc il ne peut pas se marier avec elle. Donc c'est-à-dire qu'il peut se marier avec Raphaël, parce que Rachel, ce n'est plus la sœur de sa femme, puisque Léa, elle n'a pas de lien de parent avec elle, puisqu'elle n'est pas Skouka, elle n'a pas la tempête lui, boum. Ok C'est sur ça qu'on avait dit dans le Mishnah, Péricbet Mishnah. Gémel, il y avait le bon Mishnah, à suralézé, à mouter à tes la à à à Celle qui interdit à lui, elle est permis à lui, celle qui interdit, interdit, interdit à lui, elle est permis à lui. C'est le consigne de la Mishnah, c'est très simple, on fait tout ça dans les mots. Aïta asura alze, isur erva. Il y en avait une qui était interdite à l'un, isur erva. En l'occurrence, Rachel, on a dit, Léa l'a interdite à Lévi, parce que Lévi l'a mariée à Dina. Vachnia est Adina. Et la deuxième, asura alze, isur erva. Et l'autre, Rachel en l'occurrence, a interdit sur l'autre, à Yehuda, parce que c'est une erva, parce qu'elle a un lien de parenté avec elle. D'accord eh bien, Asura les les de à les moteurs Celle qui est interdite à l'un, elle sera permise à l'autre de faire le hiboum. Et celle qui est interdite à l'autre, elle sera permise de faire le hiboum à l'un, au premier. Vézoïchamo, et c'est sur ce cas-là qu'on a, qu a dit dans, la, dans le Périgbet, comme on avait dit là-haut. Achotash, et bidyevimta. Si deux sœurs se retrouvent en hiboum devant lui, alors qu'une des deux, elle est erva. Alors lorsqu'on va voir Achota, la sœur de sa parenté, de son parent, de sa belle-mère, qui devient, qui tombe devant lui en hiboum à cause d'un autre frère, eh bien, Okholasatomitia Bemet, il pourra sans aucun problème décider de faire soit la Khalitsa sur le iboum. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tout ça.